Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une erreur à ne pas faire. Cette erreur, je suis pratiquement sûre que vous la faites aussi. C'est ce que en fait la plupart des gens font quand ils démarrent une langue, quand ils veulent apprendre l'anglais ou reprendre l'anglais. Et ça ruine vraiment tout votre apprentissage. C'est ce qui fait que vous allez abandonner à un moment donné et recommencer de nouveau. Et donc, euh, on se retrouve juste après le jingle Alors juste avant de vous donner cette erreur à absolument ne absolument pas faire, c'est pas très bon ça ça. et bien je vous rappelle que vous pouvez télé télé ça va pas y aller. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour retrouver mes meilleurs conseils pour démarrer justement dans l'apprentissage d'une langue. Et donc, euh, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, ça m'est venu il y a quelques jours lors d'un coaching euh, avec une élève, avec une élève du marathon d'anglais, donc la formation pour parler anglais en six mois. Eh bien, euh, en fait, c'est quelque chose que je n'arrête pas de marteler. C'est la première chose que je vous dis quand vous intégrez la formation. C'est que quand vous voulez démarrer une langue, quand vous voulez reprendre l'apprentissage d'une langue ou démarrer pour la première fois vous devez absolument faire ce dont je vais vous parler juste après. En fait, je vais vous demander d'imaginer euh, un immeuble. C'est quoi le rapport avec les langues euh, Vous allez voir. Un immeuble, en fait, pour qu'il soit très haut, il ne va pas être posé au sol comme ça. Il va être creusé dans le sol. On va faire des fondations. Et vous savez que pour, pour qu'un immeuble soit grand, et solide pour qu'il ne, qu ne tombe pas, pour qu'il ne se casse pas la margoulette, comme on dirait chez moi. Il faut que ces fondations soient profondes pour que le bâtiment soit stable. Et en fait, c'est ça que je veux que vous fassiez dans votre apprentissage pour démarrer, n'allez pas acheter tous les bouquins qui existent, toutes les ressources pour avoir la sensation d'avoir tout ce qu'il faut et démarrer directement la tête dans ces bouquins. Non, avant ça, vous allez démarrer par vos fondations. Qu'est-ce que je veux dire C'est-à-dire que vous allez euh, créer, vous allez définir votre objectif final. Votre objectif final, ça va être vos fondations, c'est ce qui va... Euh, c'est ce qui va vous aider en fait à tenir tout le long de votre apprentissage. Donc comment on définit un objectif Alors, votre objectif final c'est ce pourquoi vous apprenez cette langue. Et ne me dites pas euh, « Eh bien, c'est parce que je veux apprendre l'anglais, parce que je veux parler anglais. » Ok, c'est bien, mais encore, c'est pas ça qui va te motiver à aller jusqu'au bout. En fait, c'est comme si euh, vous décidiez d'aller, euh, je sais pas, vous décidez de partir à Madrid en voiture. Et dans votre GPS, vous écrivez « Espagne ». Vous pensez que vous allez atterrir où Ben voilà, c'est à peu près la même chose avec les langues. Si vous vous dites « Ok, je veux parler anglais, espagnol ou une autre langue », eh bien, euh, ça va vous emmener quelque part ou peut-être nulle part justement. Justement, mais ce n'est pas assez précis, en fait c'est ça euh, la clé, c'est que vous devez savoir où vous allez. Euh, il faut que ça fonctionne comme un GPS, votre objectif, il doit être euh, du coup euh, spécifique, c'est-à-dire que vous devez savoir pourquoi vous apprenez l'anglais, est-ce que c'est parce que euh, vous voulez euh, l'utiliser dans un contexte professionnel, est-ce que vous voulez voyager, euh, il faut que vous vous fixiez une échéance, c'est-à-dire est-ce que c'est dans deux ans, est-ce que c'est dans dix ans, est-ce que c'est dans six mois euh, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, c'est d'avoir un objectif qui soit euh, plutôt à moyen terme, qui soit pas euh, au-delà de un an, parce que c'est beaucoup trop lointain. Et euh, on se dit qu'on a le temps, et finalement, on met pas les efforts en place. Alors que si vous mettez un objectif euh, plutôt ambitieux, euh, par exemple à six mois, et eh bien vous allez avoir cette pression positive à vous dire, oh là là, ouais c'est vrai, effectivement, six mois, c'est ambitieux. Euh, J'ai du taf, donc euh, je vais devoir bosser un peu tous les jours et euh, j'arriverai à mon objectif qui est euh, précis. Euh, Qu'est-ce que vous voulez atteindre aussi Il faut qu'il soit précis. Qu'est-ce que vous voulez atteindre au bout de cette échéance, au bout des 6 mois Est-ce que vous voulez atteindre un niveau, euh, euh, par exemple, B1, B2, donc niveau intermédiaire Est-ce que vous voulez atteindre un niveau... Euh, bah, plutôt pour voyager sans trop vous prendre la tête juste les bases pour vous débrouiller dans un prochain voyage voilà ça c'est vraiment hyper important de fixer ces différentes ces différents points euh, planifiez également euh, comment vous allez bosser, c'est-à-dire euh, combien de temps par jour Est-ce que vous allez euh, travailler sur des créneaux de 1 heure par jour Est-ce que vous allez bosser sur des créneaux de cinq minutes par jour Et selon euh, le temps disponible que vous aurez alloué à votre apprentissage, eh bien, ça va définir votre échéance finale. Vous imaginez bien que c'est pas euh, parce que vous, enfin c'est pas possible en y passant cinq minutes par jour d'atteindre un niveau euh, C1, donc avancer dans six mois. Vous savez que ça c'est toujours corrélé, plus vous allez bosser et plus vous allez avancer rapidement. Donc ça soyez quand même réaliste quand vous fixez votre objectif. Donc si là vous galérez, que vous reprenez l'apprentissage, que vous démarrez un, un apprentissage, commencez par ça, fixez votre objectif final voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en bas de cette vidéo pour recevoir toutes les prochaines euh, vidéos dès qu'elles qu sont publiées. De partager, de liker cette vidéo, ça m'aide à faire découvrir davantage cette chaîne et euh, surtout amène vos commentaires juste en, juste en dessous si euh, vous avez aimé cette vidéo et si vous avez d'autres euh, astuces à partager parce que l'apprentissage, ça se fait à plusieurs et on grandit euh, beaucoup plus facilement quand on est une communauté euh, bienveillante, c'est encore mieux et donc je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao les amis